14h01, nous allons commencer. Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à inscrire dans le clavardage le nom de votre organisation, de même que votre fonction. Et si vous éprouvez des difficultés avec la plateforme VIA, vous avez à l'écran le numéro 866-843-4848, poste 1, pour obtenir du soutien. Alors, sur ce, allons-y! Je vous partage le titre de notre présentation d'aujourd'hui. Organiser l'apprentissage à distance. Cette formation-là s'adresse principalement aux responsables de la formation à distance des organisations scolaires. On sait qu'il y a d'autres personnes qui se sont jointes également à cet après-midi. Ça nous fait plaisir de vous voir parmi nous. Je vais ici. Je vous présente notre équipe. Alors, je suis accompagnée de Gustavo Bazo, qui est notre analyste informatique, de Guy Gervais, qui est un enseignant collaborateur, d'Étienne Roy, conseiller de pédagogique, d'Yvon Kenner, pardon, spécialiste pédagogique, et moi-même, je suis Nathalie Angers. Nous avons également le plaisir d'accueillir de, de, une stagiaire parmi nous. Il s'agit de Stéphanie Audras. Nous avons également dans notre jeune équipe qui est, qui est formée depuis seulement novembre 2018, la chance d'avoir Claudine Jourdain, qui est notre représentante formation à distance à la FGA. Alors notre petite équipe, comme je le mentionnais, a pris le jour en novembre 2018 suite à, au plan d'action numérique en éducation et aux modifications de la loi qui permet d'avoir un projet pilote en formation à distance au secteur des jeunes, ce qui ne se faisait pas auparavant. Alors nous sommes une équipe qui a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 euh, qui avons en tête une façon de faire les choses autrement en formation à distance. Et on a la chance d'avoir un magicien parmi nous qui est Gustavo Bazot, qui comprend très bien nos besoins. Et ces besoins-là, bien, ils sont les nôtres, mais ils sont également ceux euh, exprimés par les concepteurs de cours de formation à distance qu'on accompagne au Service national des récits. Et on a également euh, les besoins des enseignants qui sont exprimés là. Puis on a toujours à cœur de faire en sorte que le pour l'apprenant qui est inscrit à un cours de formation du temps, ce soit une expérience qui soit formidable également pour lui, tant pour le concepteur, l'enseignant, que pour l'apprenant. Je vous invite maintenant à entendre le, la vidéo du directeur général de la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin, le centre de service scolaire de la Beauce-et-Chemin. Puisque à la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin, je vais m'habituer à dire centre de service scolaire, là, ne vous en faites pas. Alors, notre service national du récit de la formation à distance est hébergé à la CSCB. Et on a également euh, la possibilité depuis peu de diffuser à la grandeur de la province une série de cours produites par la Commission scolaire de la Beauce et de Chemin. Alors, je vous invite à entendre le mot de bienvenue ici. Vous pouvez cliquer sur l'écran et l'écouter de vous-même. Je crois que c'est la façon la plus simple dans VIA de le faire. Alors, je vous ai placé le lien dans le clavardage, si jamais vous voulez le revoir, parce qu'en parta partage d'écran, on n'a pas eu des résultats satisfaisants. Alors, je poursuis. Alors, euh, au nom de M. Lessard euh, et au nom du Service national du récit de la formation à distance, on vous souhaite officiellement la bienvenue. Alors, la formule de notre rencontre, on l'a vu brève. Donc, en une heure, on veut faire le tour des principaux éléments. Et comme elle est enregistrée, bien, vous allez pouvoir, à loisir, revenir sur les points qui vous ont apparu euh, plus, euh, plus rapidement, pas assez. Je vous le mentionne, euh, habituellement, la vidéo nous arrive rapidement puis on peut la déposer, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir, cet enregistrement. Vous serez tenu informé. On veut également que notre rencontre cet après-midi soit participative. Je vais vous expliquer comment on va s'y prendre dans quelques instants. Et on veut également que vous soyez soutenus tout au long de ces rencontres que nous allons faire au cours des prochaines semaines. Donc, on va vous présenter une formule d'accompagnement qui sera personnalisée. Comment on va s'y prendre une formule participative? Alors, il y a un clavardage qui est disponible. Je vous invite à y inscrire votre organisation de même que votre fonction. Il y a les outils de VIA. Donc, si vous allez au-dessus de nos images dans le coin supérieur gauche, il y a une petite main qui apparaît. Alors, si vous cliquez, vous avez accès à pouce en l'air, pouce en bas, questions, question, etc. Alors, justement, pour tester la chose, j'aimerais savoir qui parmi vous était présent à l'une ou l'autre de nos formations sur les outils technologiques conçus pour Moodle que notre équipe a développés. Alors, vous pouvez faire pouce en haut si vous y étiez présent, pouce en bas si vous n'y étiez pas. C'est bien. Je vous laisse quelques instants, le temps de vous familiariser avec la chose. Très bien. Fantastique. Bien, alors maintenant, je vous invite à descendre ou à retirer ce que vous avez de lever. Très bien. Et je vous partage à l'écran. Ça n'a pas fonctionné, je m'excuse de partage d'écran. Il y a également un document collaboratif. Je vais vous inviter à y cliquer. Tiens, je vais vous proposer ce lien-là. Vous allez vous rendre à monurl.ca barre oblique. Récifade organisé. Alors, vous allez constater que tous mes liens aujourd'hui commencent par Récifade organisé. Alors, le lien raccourci Récifade organisé questions va vous donner accès à un document collaboratif dans lequel vous allez pouvoir inscrire des questions et des réponses. Et tout au long de la présentation, mes collaborateurs allons. Allons y, aller y répondre. Et après la présentation, on va compléter tout ça avec les questions du clavardage. Donc, ce document-là, collaboratif, questions-réponses, sera disponible pour vous également euh, tout au long des prochaines rencontres. Alors, le partage d'écran est présent. Étienne va nous partager l'écran. Alors, c'est aussi simple que ça. Vous allez répondre ici. Tu peux descendre un petit peu, Étienne, qu'on voit dans le tableau? Alors, vous écrivez votre question. Nous, nous allons y apporter des éléments de réponse. Et comme je le mentionnais, les éléments du clavardage y seront également reportés. Alors, ce sera possible pour vous d'y référer aux besoins. Je retourne ici. Il y a également un Padlet. Alors, Étienne va nous partager le lien vers le Padlet. Alors, un Padlet, si jamais vous avez envie d'exprimer des coups de cœur. Alors, un Padlet, c'est un outil intéressant que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez. Alors, il s'agit d'un tableau dans lequel on a des catégories et on veut aller jeter des commentaires, des, des j'aime, etc. sur ces catégories-là. Le Padlet s'adresse surtout à nos outils développés là, au cours des derniers mois. Mais c'est intéressant d'aller le consulter. Je passe rapidement également. Je vous ai parlé d'un soutien, d'accord. Alors, on va vous offrir à la toute fin de la rencontre la possibilité de prendre un rendez-vous avec nous pour du soutien qui est plus personnalisé. Alors, je vous explique la procédure à la toute fin. Aujourd'hui... Alors, les principaux thèmes que nous allons aborder sont les actions à coordonner par le responsable de la fin de votre organisation. Donc, en quoi, là, quelle est votre implication dans tout ça? On va vous préparer, présenter pardon, la préparation de l'environnement Moodle et on va vous expliquer comment rendre disponibles aux enseignants les modules de cours. Et on va réfléchir ensemble sur la façon, la planification de l'organisation scolaire hybride que peut-être nous aurons à vivre ou certainement nous aurons à vivre au cours des prochaines semaines, prochains mois. Alors, Étienne va prendre maintenant le contrôle de l'écran pour nous parler des actions à coordonner par le responsable de la formation à distance. De mon côté, je ferme mon micro. Bonjour tout le monde. Est-ce que mon micro est bien placé? Vous m'entendez bien? Donc, on va commencer par parler du rôle du responsable de la FAD qu'on qu a demandé qu'il soit nommé dans les commissions scolaires. Euh, cette personne-là a comme fonction de veiller à ce que les opérations nécessaires au bon fonctionnement de la FAD se réalisent dans la commission scolaire. C'est pas nécessairement elle qui va faire les opérations, mais elle va s'organiser pour que quelqu'un soit en charge de ça. Dans la commission scolaire, normalement, ce qui a été demandé, c'est d'avoir quelqu'un de technique et quelqu'un de pédagogique. Et on garde dans, dans l'esprit qu'on souhaite que la technique soit au service de la pédagogie, non pas le contraire. Donc, cette personne-là va veiller à ce que je vais faire la liste, la lecture de la liste, qui est quand même importante pour nous. Elle va s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui soit présent aux rencontres d'information et de formation. Il va y avoir des rencontres euh, de formation qui sont plus générales, qui vont porter sur la FAD, la formation à distance, de façon générale. Il va y avoir des, des rencontres qui vont être disciplinaires, qui vont porter sur les différentes façons de faire en formation à distance là, dans les différents domaines euh, disciplinaires. Donc, ce ne sera pas nécessairement la responsable de la FAD qui va aller là, mais ça peut être un, un conseiller pédagogique le, de la discipline là, qui va participer à ces rencontres-là. Normalement, il va falloir diffuser la bonne nouvelle à l'intérieur de la commission scolaire, donc former le, le personnel, diffuser l'information. Il faut falloir veiller à ce que les serveurs soient installés et mis à jour régulièrement. Il faut falloir installer les différents modules, les différents plugins qui sont nécessaires au fonctionnement des cours, installer les contenus de cours et les mettre à jour lorsqu'il va y avoir des nouvelles versions qui vont être disponibles. Il faut falloir créer des comptes pour les différents utilisateurs, créer des groupes, créer des cours, former le personnel de soutien qui va avoir à répondre aux questions là-dessus, des secrétaires qui vont avoir peut-être à gérer des accès, assurer une veille technopédagogique qui correspond aux besoins de l'institution, de l'organisation, mettre en œuvre ce qu'on appelle les, les, les différents soutiens, soit le soutien technique, administratif et pédagogique et collaborer avec notre service de la formation à distance pour euh, améliorer les choses. Cette liste-là n'est pas exhaustive, mais ça donne un portrait de ce qu'un responsable de la FAD doit s'assurer qu'il soit fait dans son organisation. Les cours que nous proposons sont développés avec Moodle. Donc, on va commencer par euh, créer, euh, définir un certain vocabulaire là, qui est important de, de, de connaître pour euh, être capable de comprendre les différents rôles des personnes qui vont jouer euh, avec l'environnement. Le responsable de la FAD, je viens d'en parler, qui a un rôle plus général au point de vue de, de, de la formation de distance dans la commission scolaire. Par rapport à la plateforme Moodle qui va servir à héberger les différents cours, il y a ce qu'on appelle l'administrateur Moodle. C'est une personne, c'est un utilisateur qui a tous les droits sur la plateforme, dans l'organisation, dans l'institution. Par la suite, il y a un gestionnaire Moodle. Cette personne-là n'a pas tous les droits, mais elle peut créer des usagers et des cours. Il y a un enseignant éditeur qui peut modifier des contenus de cours. Et il y a l'enseignant non-éditeur, l'enseignant de base si vous voulez, qui peut suivre les élèves sans modifier les cours. C'est important de faire la distinction entre ces différentes personnes-là parce qu'on va en parler souvent. Et souvent, il y a beaucoup de confusion entre le responsable de la FAD, l'administrateur Moodle, le gestionnaire Moodle. Donc, est-ce que c'est la même personne, est-ce que ça ne l'est pas Parfois oui, parfois non, mais c'est des rôles qui sont euh, différents. Qu'est-ce que Moodle Bien, Moodle, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne. C'est un environnement numérique d'apprentissage. Il y a des différentes forces. Il permet de suivre les apprenants. Il permet de structurer des contenus d'apprentissage. C'est une plateforme qui est évolutive. C'est une plateforme qui est supportée par une grande communauté. C'est une plateforme qui est, qui, a été, qui est libre et gratuite. Et c'est surtout une plateforme qui a été choisie par le ministère de l'Éducation euh, pour euh, son projet pilote qui est, qui est exposé ce, ce, ce, qui continuer l'expérimentation au cours des, des, des prochaines semaines. Pourquoi Moodle? Il y a plein de plateformes de, de, de formation en ligne qui existent. Moodle, ça permet de communiquer avec les apprenants de façon efficace. Ça permet d'échanger de, des contenus avec les apprenants. Ça permet une pédagogie qui est flexible, donc on peut faire beaucoup de choses avec Moodle. Puis ça permet de gérer la classe à distance. Pour me faire une image là-dessus, je vous présente une petite histoire. Moi, j'ai un, un ami qui travaille dans le bois, qui transporte du bois, puis il s'est acheté un, un gros, gros, une grosse fourgonnette avec un, un, une chargeuse en arrière, puis j'ai demandé pourquoi est-ce que tu t'es acheté ça. Il m'a dit, c'est mon métier de, de transporter du bois et de desservir des clients. Donc, j'ai pris un, un outil professionnel pour faire ça. Moi, quand j'ai à transporter du bois, c'est parce que je suis en camping. Je prends ma, ma voiture, je mets du bois dans la valise. Puis, euh, pour une fois de temps en temps, ça fonctionne. Quelqu'un qui fait de la formation en ligne, qui prend des outils individuels, qui envoie des, des, des travaux par courriel, qui communique avec ses élèves par texto, une fois de temps en temps, ça va, ça fonctionne. Mais si j'ai à faire de la formation en ligne de façon très, très fréquente, si c'est mon travail de faire de la formation en ligne, ces outils-là vont, vont m'épuiser rapidement, ça ne sera pas satisfaisant. Si j'ai à faire de la, si, supposons que je, je, chauffe ma maison au bois, je, je vais aller chercher mon bois moi-même, donc je vais avoir une remorque dans laquelle je vais mettre le bois avec un utilitaire sport. Ça va me permettre de faire euh, un voyage plus payant. Et ça, c'est, si on a à faire de la formation en ligne plus, plus euh, de façon plus, plus, fréquente dans la classe. Autrement dit, si j'utilise des outils de collaboration comme Teams, comme, euh, euh, la suite Google. C'est des outils qui sont faits pour collaborer, mais qui ne sont pas nécessairement faits pour faire de l'apprentissage la, en ligne de la formation en ligne. Si je me retrouve dans une situation où je dois enseigner en ligne, faire apprendre mes élèves en ligne, bien, normalement je dois choisir un outil qui est fait pour ça, qui a toutes les fonctions nécessaires pour faire de l'apprentissage en ligne. Si vous regardez, moi je trouvais que l'image était belle, le, le, la fourgonnette avec la remorque en arrière, bien, je peux prendre mon Teams, Ma visioconférence, la mettre dans la boîte en arrière. Je peux prendre tous les outils qui, qui sont collaboratifs, les outils individuels, les mettre dans mon système de gestion des apprentissages, dans mon environnement numérique, et je vais être capable de faire le, le travail correctement. Ça va me permettre de ramasser des travaux, de faire un feedback rapide aux élèves, une rétroaction rapide, sans envoyer un, un message, un courriel personnalisé à chacun des élèves pour pouvoir faire des actions de groupe. Ça va me permettre de suivre le travail des élèves de savoir qui a fait quoi quand. Ça va me donner beaucoup de possibilités que les autres outils plus individuels ou qui sont plus dédiés à la collaboration ne permettent pas de faire. Donc c'est pour ça que Moodle a été choisi pour faire de la formation en ligne pour supporter le projet pilote qui a été annoncé l'an passé. La formation qu'on vous présente présentement, euh, elle va rejoindre certaines personnes à différents niveaux. Là, je vais tomber dans un bout qui va ennuyer plus les pédagogues parce qu'on va parler plus de techniques mais c'est une, une partie qui est importante parce que pour implanter les modules de cours de la commission scolaire de la bourse et de chemin ou ceux qui sont développés par les services nationaux du récit, ça va prendre un serveur module. Installé quelque part dans la commission scolaire ou dans le cloud, mais qui est dédié à la commission scolaire. Euh, les informations nécessaires pour ça, ils sont disponibles dans les documents dont vous avez les liens ici, le guide de, de conception FAD et euh, le, la, la documentation du récit FAD concernant les différents plugins et l'installation de Moodle. Les deux liens sont euh, en. C'est qu -ce, quoi cette couleur-là En turquoise, là, dans, à l'écran. Donc, euh, je vous le, quand même les, les configurations qui sont euh, suggérées et même très, très souhaitables pour que ça fonctionne bien. Donc, ça, nous, nous autres, on a monté nos serveurs en Linux avec euh, Apache. C'est un Moodle 3.8.3, la dernière version qui est installée. Très important, c'est d'avoir le MySQL 8 et le PHP 7.3 qui sont installés pour faire fonctionner le serveur. Si vous avez ça d'installer, vous allez avoir d'autres détails pour comment les configurer dans la différente documentation qui est là, mais vous allez être capable de faire fonctionner les cours sans vraiment de problème. Si toutefois il y avait des particularités, donc vous pourrez communiquer avec nous, ça va nous faire un plaisir de vous supporter dans ça. J'ai mis quelques exemples de serveurs dans deux organismes pour vous montrer qu'est-ce que ça peut prendre comme machine. Pour une école, un établissement de taille moyenne, quand on a à peu près 50 élèves qui font des requêtes simultanément à la base de données, donc un disque de 100 gigs, un seul CPU, 4 gigs de RAM, ça permet d'avoir des résultats qui sont intéressants. Si vous avez un serveur central qui dessert une plus grande institution, donc je pense au, à la commission scolaire, au centre de service scolaire de la bourse et de chemin, ou parfois on a 1500 requêtes simultanément à la base de données, ça prend un serveur un peu plus puissant, donc euh, au point de vue de la taille du disque, ici on parlait de 500 gigs, euh, 16 CPU, puis 30 gigs de RAM, et avec ça normalement on n'a pas de problème. Lorsque notre serveur est installé, il faut falloir amener les utilisateurs à se connecter au serveur. Pour euh, faire cette connexion-là, il y a plusieurs possibilités. On peut inscrire tous les utilisateurs à la main. Nous, ce qu'on suggère, c'est de passer par OpenID Connect, qui permet de connecter euh, les utilisateurs via euh, Office 365. Euh, quand vous allez arriver dans la présentation, si vous cliquez sur le lien, vous allez avoir toute la documentation. C'est très bien expliqué euh, comment faire cette connexion-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va vous connecter en même temps à Office 365. Donc, vos élèves vont avoir accès à leur courriel, à Teams et à Moodle en une seule, euh, en, une seule euh, en une seule, connexion. Ce qui est intéressant là, pour avoir accès aux outils. Au point de vue de la confidentialité, normalement, si c'est bien configuré, les seules choses qui vont être envoyées à Microsoft, c'est le nom et l'identifiant générique de l'élève. Souvent, on ne peut pas l'identifier à partir de ça. Donc, il faut prévoir pour que les enseignants puissent euh, mieux interagir avec les élèves, pour que ce soit plus convivial, un script local qui va permettre de passer le nom et le prénom de l'élève à Moodle. Pour que quand l'enseignant est, est dans Moodle, ben, il n'y ait pas juste euh, un Roy 74 comme information pour Étienne Roy, mais qu'il y ait Étienne Roy décrit qu'il puisse le reconnaître quand il va euh, gérer les travaux des élèves, quand il va interagir avec les élèves. C'est euh, ce qu'on suggère de faire. La création des cours dans Moodle. Vous allez sans doute avoir des cours à créer pour vos différents enseignants. Vous allez avoir des décisions d'institutions à prendre, est-ce que vous créez un cours par enseignant, est-ce que vous créez un cours par discipline avec plusieurs enseignants à l'intérieur du même cours, euh, est-ce que vous créez un cours de façon euh, automatique pour tous les enseignants, même ceux qui n'utiliseraient pas Moodle, donc c'est une décision que vous allez devoir prendre. Si vous choisissez de, de, de créer des cours à la pièce pour les enseignants, bien vous allez devoir ajouter des cours de façon euh, plus manuelle. Donc, la procédure est décrite euh, euh, si vous suivez le lien « Ajouter un cours ». Donc, euh, normalement, on va dans l'administration du site, dans la partie « Cours ». On fait « Ajouter un cours », on remplit les informations qui sont là et le cours est créé. Si vous décidez de créer des cours de façon plus générique aux enseignants, bien, il existe une autre fonction qui s'appelle « Modifier des cours en lot » qui va vous permettre de déposer un fichier CSV avec différentes informations, donc le, le nom du cours, euh, les différents paramètres du cours, puis à partir de quel cours on veut s'inspirer pour faire une copie de ce cours-là, pour donner des, du matériel déjà existant à l'enseignant. Donc, on peut utiliser cette, cette méthode-là qui va permettre de créer des cours dans Moodle de façon plus automatique. Et si vous voulez créer... Euh, euh, Créer des cours de façon encore plus automatique. Je crois que la, la Gric est en train de sortir une façon de créer les cours, là, où on va aller chercher l'information directement dans les bases de données euh, de la commission scolaire pour créer des cours à tous les enseignants et créer les groupes et euh, créer les élèves à l'intérieur des groupes. Mais ça, c'est pas encore disponible et on ne sait pas quand est-ce que cette fonction-là va être disponible. Une fois que votre euh, enseignant, que votre cours est, euh, est créé, il faut donner accès aux enseignants, aux élèves. Donc, euh, pour ce faire, on va utiliser OpenID Connect qui va permettre aux élèves de se connecter. Et en utilisant ça, ça va créer le compte automatiquement de l'élève. Et on va utiliser une clé d'inscription. Ça évite ne, de créer des clés d'entrer de, de, de, de les élèves dans tous les cours. En utilisant une clé d'inscription, normalement l'élève va se connecter, va, va choisir le cours il veut, auquel il veut s'inscrire. Son enseignant va lui avoir fourni un, un, une série de caractères. Là. Ça peut être un cours d'Étienne 1. L'élève va rentrer son cours ici, ça va l'inscrire dans le bon groupe, dans le cours, euh, dans le bon de, de l'enseignant. Donc, c'est une façon qui est très, très efficace, qui fonctionne bien, là, qui permet de sauver beaucoup de temps. Les enseignants. Il faut associer l'enseignant à des cours. Donc, normalement, l'administrateur euh, euh, Moodle ou le gestionnaire Moodle peut faire ça. Donc, il va aller euh, dans l'administration d'un cours. Il va aller dans la liste des participants et il va venir inscrire les, les enseignants de façon manuelle. Si on est dans une petite commission scolaire, c'est quelque chose qui peut se faire, là, relativement facilement. Mais si vous êtes dans une plus grosse institution, on va vous choisir, on va vous suggérer d'utiliser la fonction téléverser des comptes utilisateurs. Donc, vous allez euh, passer par un fichier CSV, un chiffrier, que vous allez euh, déposé dans la plateforme Moodle, dans la section téléversion compte utilisateur. Vous avez un exemple de fichier que vous pouvez trouver là dans Moodle directement ou, ou sur nos sites dans notre documentation qui va vous expliquer comment euh, faire cette tâche-là. Vous remarquez ici, je ne vais pas dans les détails de chacune des, des, des, des étapes, je vous mentionne que ça existe et en allant voir la documentation, vous pourrez euh, aller plus loin là, pour euh, le faire par vous autres mains. Et si vous avez des problèmes, vous pourrez communiquer avec nous. On va vous supporter là-dedans. Donc, c'est voulu là, que ça soit rapide. Le but, c'est de, de savoir que ça existe et de s'y référer euh, plus tard si c'est nécessaire. Là, je viens de vous parler de cours, je viens de vous parler d'utilisateurs, mais on n'a pas vu qu'est-ce que c'était euh, un cours dans Moodle. Donc, je vais vous amener voir différents exemples de cours qui sont utilisés par des enseignants présentement. Ça ne sera pas long, il faut que je retrouve le cours en tant que tel. Je vais vous partager mon écran. Donc, je vous amène sur un cours de la commission scolaire de la Bourse et de Chemin. C'est un enseignant qui utilise Moodle. Puis à la commission scolaire de la Bourse et de Chemin, euh, il y a, euh, je pense, 300 enseignants qui utilisent Moodle au secondaire pour rejoindre leurs élèves. Pour euh, amener les enseignants à utiliser Moodle, les conseillers pédagogiques de la commission scolaire de la Bourse et de Chemin leur ont fourni un canevas de cours qui était vide, qui était vide mais qui permettait de structurer le, le cours. Donc, l'enseignant a reçu un canevas qu'il pouvait personnaliser dans lequel il pouvait venir écrire les objectifs d'apprentissage, les consignes à l'élève, et dans lequel il y avait un plan de travail où ici il venait de, de, écrire qu'est-ce que les élèves vont avoir à faire à chacune des semaines. Donc ceci c'était c'est un, un vrai enseignant qui a partagé son travail. Donc on peut voir ici euh, qu'est-ce qu'il avait à faire à la semaine du 13 avril, qu'est-ce qu'il avait à faire à la semaine du 27 avril. Donc, euh, différentes euh, informations là, que l'enseignant partage à ses élèves. Et par la suite, bien, il y avait différentes activités d'apprentissage que qu'on a classées par thème, où l'enseignant est venu soit déposer des explications que lui-même avait créées ou des choses que trouvait sur YouTube ou à différents endroits. Donc, ça lui permettait rapidement de communiquer avec ses élèves, de partager. Euh, des contenus d'apprentissage et des activités pour euh, amener ses élèves à, à apprendre et avancer là, dans le, le, le cheminement de l'année scolaire. Ça, c'est un modèle qui a très bien fonctionné, que des enseignants néophytes qui n'avaient pas d'affinité avec la technologie. Et ont été capables, en une demi-journée, de planifier là, euh, le restant de leur année et de déposer de des, des travaux pour que les élèves les consultent. Normalement, je, il y a un tiroir ici. Je vous l'ai ouvert rapidement. C'était voulu que vous, vous ne voyiez pas parce qu'il y a des données nominales d'élèves. Mais il y a une possibilité de faire le suivi des élèves, de voir quel élève a fait quoi. Euh, dans, dans le cours. Donc, l'enseignant est capable d'avoir un suivi euh, intéressant de ses élèves. Et, normalement, vous avez vu le lien vers Teams et le courriel. Donc, directement dans le cours, l'enseignant clique sur Teams, il peut aller communiquer avec ses élèves là, via Moodle et où on a intégré Teams à l'intérieur. Oui Oui, ouvre ton micro, par exemple. Voilà, mon micro bloque. Alors, je mentionnais qu'il y avait plusieurs questions dans le clavardage. Alors, peut-être qu'on pourrait en répondre à quelques-unes. Oui. Donc, entre autres, on a Patrick qui nous demande, est-ce que le thème ou le format de cours présenté actuellement par Étienne est celui de la CSVE ou celui du SN Récifade? C'est le thème du SN récifal qui a été euh, in intégré par les gens de la Commission scolaire de la cette mm -hmm. Ensuite, Stéphanie, tu me corrigeras, je crois qu'il y a des questions dans le document questions-réponses. Est-ce que tu veux nous en faire part? Ou je peux aller voir tout de suite. Alors, euh, j'y suis... Alors, est-ce qu'il y, est qu y a une synchronisation automatique des automatique enseignants scripts script avec notre base de base données? C'est possible, possible de l'avoir, mais ce n'est pas automatique. Il faut euh, installer là, certaines fonctionnalités pour que ça, pour que ça, que ça marche. Mais si vous en avez besoin, vous communiquerez avec nous, on va regarder pour, euh, pour faire fonctionner ça. Par la suite, dans le clavardage, pas dans le clavardage, mais dans le documents il y a plusieurs autres questions qui semblent plus techniques, plus pointues, entre autres euh, avec euh, l'environnement et la technique next, next, next. Je vois du contenu, mais ce n'est pas exact, donc peut-être on pourra y répondre à la fin. J'avais oublié de mentionner d'entrée de jeu qu'à euh, la toute fin de la présentation, nous allons vous laisser place à vos questions. Alors, pour ceux et celles qui veulent poursuivre avec nous après 15 heures, il me fera plaisir d'être avec vous. Mais comme autre question qui semble plus pointue, plus questions qui semblent plus pointues, plus de leur CS. Exemple, une évaluation, adaptation versus modification. Nous avons ce type de questions-là. Mais de toute façon, évaluation, adaptation versus modification. Nous avons ce type de questions-là. Mais de toute façon, comme je le mentionnais on va tous toutes répondre à ces questions-là là, après la formation. Et vous aurez accès à ce document-là. Donc, je pense que Nathalie, ta connexion n'était pas bonne. Je pense que les gens n'ont pas entendu ce que tu viens de dire. Euh, je résume qu'on va répondre aux <rire> questions dans le document, euh, si on ne le fait pas tout de suite. Je poursuis la présentation. Donc, c'était des exemples de cours. J'en ai montré euh, euh, des vrais. Donc, une fois que votre plateforme va être installée, il va falloir rendre les modules de cours disponibles aux enseignants. Ce que on vous conseille de, de faire, c'est d'aller chercher... Ah, oh, on va vous montrer des échantillons de cours avant. Donc, les cours de la CSBE. Je vais aller chercher un exemple de cours de la CSBE. Donc, je vais vous montrer un cours de maths et un cours de français. un petit peu, il faut que je le trouve. Ton micro est fermé, Nathalie. Peut-être que vous nous entendez difficilement. Alors, je vérifiais que tout était correct du côté d'Étienne. Ah, je peux pas partager mon écran. Hein. Vous pouvez inscrire vos questions dans le clavardage ou encore dans le document réponse, nous allons y accéder par la suite. Donc un cours de maths, si vous allez sur le site quand vous allez venir pour télécharger le cours, vous allez retrouver euh, les informations nécessaires pour télécharger le cours, la version de Moodle qui est, qui est nécessaire pour que le cours fonctionne les différentes activités qui sont nécessaires pour que le cours fonctionne si jamais il y a des plugins à rajouter, donc ils vont être listés là. Il y a des activités qui sont déjà incluses dans Moodle, mais que les gens désactivent, donc il faudra les réactiver si, si elles le sont, et il y a des euh, plugins qui doivent être ajoutés. Une mise en garde pour les contenus de cours. Les contenus de cours de la commission scolaire ils ont été euh, conçus avec la bonne volonté des gens de la Commission scolaire de la, la Beauce-et-Chemin, mais il n'y avait pas des ressources infinies pour construire ça. Donc, y les, à la Commission scolaire de la Beauce-et-Chemin, on a fait ça du mieux possible, en tentant de respecter les droits d'auteur, puis en tentant, tentant d'avoir une qualité de la langue qui est euh, bonne. Si jamais vous trouvez des erreurs dans ces cours-là, ben, on n'en augeons pas de panique, écrivez-nous, on va les corriger, puis ça va se régler. Les cours sont distribués sous une licence euh, Creative Commons. Donc, si vous utilisez des cours, donc, on vous demande de citer de où est-ce que ça vient. Donc, euh, les gens qui ont créé ça, c'est les gens de la Commission scolaire de la Beauce et de Chemin. Que c'est pas fait pour faire de l'argent. Donc, ces cours-là, ils peuvent être distribués à tout le monde gratuitement. Et que si vous faites des modifications, on les redistribue avec la même licence. Donc, euh, une licence où on cite les, on, on nomme la les auteurs du cours, on rajoute notre nom pour la version qu'on a faite. Et le but, c'est d'avoir de, de, des cours qui sont libres, qui sont intéressants et qui sont gratuits pour les, les différents acteurs de la commission scolaire, des organismes scolaires. Vous allez trouver l'onglet téléchargement, Ou si vous êtes un responsable de la FAD, vous allez cliquer sur le lien télécharger et ça va fonctionner. On a eu certains problèmes techniques qu'on nous a fait part. Euh, on est en train de régler ça, là. on a trouvé qu'est-ce que c'était et ça devrait être fonctionnel là, euh, euh, au cours des prochaines heures. Et vous allez trouver le contenu d'apprentissage du module. Donc dans les fonctions réelles ici, c'est un cours que j'ai pris comme ça, vous allez avoir les notes de cours du, du cours qui sont téléchargeables en PDF pour l'élève. Vous avez un vidéo euh, qu'on peut écouter là, qui va expliquer c'est quoi les les notions à avoir ici. Vous avez aussi des quiz qui vont permettre de faire un suivi de la progression de l'élève à travers euh, les différents apprentissages qu'ils vont faire. Donc ici, c'est des questions euh, mathématiques où l'élève va avoir à à répondre là euh, euh, il y a des questions choix de réponse dans ce cas-ci il y a différents types de questions mais euh, c'est de, de cette allure-là c'est cette allure-là qu'un cours de la commission scolaire enfin, en en mathématiques excusez-moi pour ce qui est d'un cours de français donc vous avez encore les informations concernant le cours ici et si on regarde le bloc lecture, là, vous avez un audio à écouter. Vous avez les différentes informations pour être capable de faire le, le cours. Vous avez une vidéo qui est à écouter, qui peut être euh, intégrée dans la page, mais qui, qui est en hyperlien. Vous avez des tests grammaticaux à faire. Un test ben, deux tests grammaticaux. Des, des, des, des tests grammaticaux à faire vous avez un glossaire sur le vo vocabulaire argumentatif et vous avez d'autres euh, activités d'apprentissage qui vont euh, permettre à l'élève d'avancer dans sa compréhension là, des notions de français. Donc, si je vous montre, l'élève a de la lecture à faire et par la suite, il y a des questions à répondre. concernant les différentes lectures qu'il va avoir fait. Donc ça vous montre un peu de quoi a l'air un cours de la commission scolaire de la bourse et de chemin. Les cours sont de, de rendu visuel variable, donc il y en a qui sont avec mieux illustrés, d'autres sont moins illustrés. ça dépend quand est-ce que les cours ont été faits. Les cours de la commission scolaire, au départ, ça fait quand même 20 ans qu'on donne des cours, il y en a qui datent d'une dizaine d'années, donc euh, qui n'ont pas été renouvelés, qui, qui sont euh, dans, renouvelés après un certain cycle d'années, mais c'est certain qu'il y en a qui sont un peu plus vieux que d'autres, Donc, euh, qui, euh, mais les contenus sont là, puis ils sont intéressants pour euh, les, les gens qui vont s'en servir. Les échantillons du cours du récit. Donc, le, le récit, les récits nationaux ont présentement deux modules de cours qui sont disponibles. Il y a un cours en histoire, la première période qui est disponible, et il y a un cours d'anglais, une première situation d'apprentissage euh, qui est disponible. Donc, on va écouter, si vous voulez, euh, la vidéo des gens d'univers social où ils présentent leur cours et l'ensemble des cours qui vont, des modules qui vont suivre. Donc, euh, vous pouvez écouter la vidéo. Je reviens après ça. Oui, je pense que je vais aller à la diapositive. Je vais revenir tout à l'heure aux différents cours et aux différentes... 47. Je vous amène sur une note importante par rapport aux cours qui ont été euh, développés. Euh, ce qui était prévu normalement pour ce qui est des cours du récit, c'était une expérimentation de la FAD à petite échelle au secteur des jeunes jusqu'en septembre 21. Après ça, les cours allaient être diffusés. Les cours de la CSSBE n'étaient pas conçus pour être distribués. Est es arrivé COVID-19. Donc, ce qui se passe, c'est que présentement, on arrive avec des cours qui était en expérimentation de la FAD, mais qui se passe à grande échelle dans tout le Québec, au secteur des jeunes, et qui n'était pas conçu pour ça, et ça se passe maintenant. Donc, on utilise des produits en développement. Ça peut arriver que ça ne soit pas parfait. Donc, je le répète, j'en ai parlé tout à l'heure dans les différents modules, on le dit, si vous trouvez des erreurs, euh, dites-nous là, on va les corriger. Même chose, même chose pour les cours de la, la CSBE, ils n'étaient pas conçus pour être diffusés. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des liens qui fonctionnent sur le serveur de la CSBE, mais quand il arrive sur votre serveur, il ne fonctionne pas parce qu'il il, il était fait pour fonctionner localement. Il va falloir corriger et qu'on n'a pas vu en, en, corrigeant, en diffusant à toute vitesse ces cours-là. Donc, si vous voyez des choses qui ne fonctionnent pas, dites-nous-le et on va euh, corriger la situation. On va revenir maintenant à la présentation sur comment... Avoir accès à ces cours-là. Donc, ça, on a passé l'échantillon. Le, euh, le cours d'anglais. Je vais vous montrer un, un extrait du cours d'anglais aussi, peut-être. Euh, non, je vais le montrer à la fin, on va manquer de temps. Donc, euh, ce qu'on vous concerne en propre euh, Note de cours, le propre document dans un cours Moodle et de s'approprier la gestion de Moodle, c'est de commencer avec le gabarit de base qui va leur permettre de mettre leur propre euh, note de cours, le propre document dans un cours Moodle et de s'approprier avec euh, Moodle sans nécessairement avoir la gestion des quiz et toutes les, les activités un peu plus complexes qui se retrouvent dans les cours déjà montés. Pour faire ça, bien, vous téléchargez le gabarit de cours en allant sur le site de la formation à distance sur ana.recifad.ca. Euh, Donc, si je vous partage mon écran. Vous avez ici la, la formation qu'on offre, le, le site qui, est, qui héberge la formation. Donc, euh, si je descends un peu plus bas, vous avez l'endroit pour télécharger le gabarit de cours que vous pouvez installer sur vos serveurs. Et si vous allez plus, plus loin dans cette formation-là, dans les tutoriels, vous avez une série de tutoriels qui sont disponibles pour vos enseignants, comment personnaliser la page d'introduction, comment ajouter un titre de section. Donc, tout est expliqué comment faire pour utiliser ces gabarits-là et que ça soit facile et fonctionnel pour les enseignants. Une fois que vous avez téléchargé le gabarit de cours, il faut le, resta le, le restaurer dans votre euh, Moodle de votre organisation. La procédure est là. Vous allez recréer le cours dans votre Moodle et par la suite, avec la fonction Modifier des cours en lot, vous allez les distribuer à vos différents enseignants. Le gabarit de cours de base, je vous ai montré un exemple qui était utilisé par des, des enseignants. Donc, euh, ce qu'on, nous, au récifade, on offre comme gabarit de base, c'est différentes mises en page qui sont déjà prêtes, que l'enseignant seulement a modifiées. Euh, donc, ça, c'est la page d'accueil. Vous avez euh, euh, euh, des informations pour la semaine 1, la semaine 2. Donc, c'est des choses qui peuvent être personnalisées par l'enseignant. Si j'irai euh, plus tard, vous montrer en vrai s'il reste du temps. Donc, euh, les modules de cours. Si vous voulez avoir accès aux modules de cours euh, euh, de la CSBE ou du, ré, ou du Récit, mais ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'aller explorer ceux que vous souhaitez. Ils vont être disponibles en téléchargement global, si vous voulez, un peu plus tard, euh, soit à la fin juin ou au début juillet, parce qu'il euh, y a plein d'informations dans les cours de la CSBE qui concernent les gens de la CSBE, donc il a fallu dé csbe si vous voulez, les cours pour les rendre plus neutres, pour pas qu'il y ait de références là, à, à, à la CSBE en tant que telle. Donc, dépersonnaliser ces cours-là. Ça, ça prend du temps. Donc, les modules sortent là, semaine après semaine. On va vous aviser lorsqu'il y a des nouveaux modules. Là, toutes les semaines, on pourra vous aviser de ce qu'il y a de nouveau, ce que vous pouvez télécharger. Donc, vous explorez. Pour explorer, tout le monde peut explorer les cours, de la, les cours qui sont sur le, sur le site euh, l'environnement numérique d'apprentissage du récit. Vous avez le mot de passe du visiteur et le nom d'utilisateur visiteur qui vous permet d'avoir accès au contenu de cours pour voir de quoi ça a l'air. Si vous voulez télécharger le module de cours, donc vous avez la petite fenêtre bleue que vous avez ici, où on vous donne le nom du module, le cours dans lequel il s'intègre, la taille du euh, fichier et la version de Moodle qui est euh, nécessaire pour que ça fonctionne. Vous cliquez sur le bouton téléchargement, télécharger et vous allez avoir le cours. Il y a seulement les responsables de la FAD qui peuvent télécharger les cours donc, on ne voulait pas que les cours soient distribués à, ailleurs au Québec qu'au Québec euh, de façon euh, euh, libre et euh, sans, sans contrôle. Euh, nos cours sont disponibles de façon gratuite pour les, les commissions scolaires du Québec, les institutions privées du Québec, mais euh, on ne veut pas que ça, que ça, ça soit diffusé là, nécessairement à large. Mais on ne veut surtout pas aussi que vous, vous ayez 25 administrateurs de vos serveurs Moodle, et que tout le monde installe des, des, des backups de cours un peu n'importe où. Donc, si vos enseignants veulent un cours, ils vont passer par le responsable de la FAD ou quelqu'un qui a été désigné par lui et ils vont faire installer le cours qu'ils souhaitent dans leur cours. Vous pouvez déterminer une procédure à l'interne, de comment est-ce que vous voulez que les gens procèdent, mais on veut surtout pas euh, offrir un, que vous offriez un, un accès euh, bar ouvert là, à, à, à vos serveurs aux enseignants. Si je prends l'exemple, euh, le cours d'histoire, c'est 600 MB de contenu. Donc, euh, si tout le monde se met à télécharger les cours et les installer n'importe comment, bien, vous allez euh, très rapidement surcharger vos serveurs. Oui. Donc, une fois que vous avez euh, téléchargé le cours, il faut le restaurer. Donc, vous avez la procédure de restauration des cours qui est ici. Et par la suite, il faut le rendre disponible aux différents enseignants. Donc, on va encore utiliser la fonction « Modifier les cours en lot » pour euh, distribuer ces cours-là aux enseignants. Cette fonction-là fonctionne avec un fichier CSV dans lequel on va inscrire le nom du cours et dans lequel on va rentrer différents paramètres qui vont permettre d'aller porter la section du cours qu'on souhaite, souhaiter au bon endroit. Une fois que tout ça va être fait, il faut euh, se former. La formation en ligne, euh, ce n'est pas quelque chose qui est naturel, qui se fait tout seul. Donc, « J'enseigne à distance » de télé, qui est une très bonne référence. C'est général, mais ça permet d'avoir la base sur euh, comment euh, enseigner à distance. Euh, les formations du récit vont être euh, plus concrètes, plus dans le « Comment faire avec Moodle ». Donc, vous avez vu un peu les, les tutoriels qui étaient là tout à l'heure et il y a plusieurs personnes qui ont suivi les, les formations jusqu'à présent qui vont venir présenter là, dans Moodle comment est-ce qu'on fait pour euh, suivre les élèves, pour euh, créer un quiz, déposer des fichiers. Donc, euh, c'est ce genre de formation-là qui va être euh, disponible. Et il y a d'autres formations là sur euh, la, la formation à distance qui vont être disponibles euh, sous peu. Les autres formations, c'est des formations disciplinaires sur euh, le, le cours d'anglais, le cours d'histoire, le cours de maths. Comment est-ce qu'on fait pour euh, enseigner euh, à distance, euh, utiliser les modules de cours qui sont produits par le récit. Euh, je laisserai peut-être Steve, qui du récit national de l'univers social, vous parler de la formation qui va être offerte par son équipe. Donc, euh, bonjour à tous, merci euh, Étienne. Euh, simplement dire que de notre côté, on, on est très heureux euh, de participer à ce projet-là. Euh, on est le Récit univers social, de, on est basé à la Commission scolaire pointe de Lille. Et puis, bon, euh, pendant cette, cette formation-là du 16 juin, on s'adresse aux conseillers pédagogiques, on s'adresse aussi au conseillers pédagogique Récit qui participe au projet pilote, donc qui est une instance Moodle, évidemment, d'installer où a, on envisage d'installer une, une instance Moodle, euh, pour justement présenter un peu le cours d'histoire du Québec et du Canada. C'est une présentation un peu pédagogique, euh, didactique de l'ensemble du cours euh, qui vous est offert. Donc, c'est un cours qui a été développé, euh, bon, c'est dans le mandat du récit depuis euh, un petit peu plus d'un an, un peu plus d'un an, et c'est dans le plan d'action numérique du gouvernement de développer ce type de cours-là. Euh, donc, voilà. Puis bon, cette, cette, ce webinaire-là, d'une heure, va faire un tour là, vraiment du contenu du cours. Donc, Pascal, qui collabore, et euh, qui est avec nous au Récit national du Récit de social, euh, vous a mis le lien pour euh, justement assister à ce webinaire-là et euh, peut-être l'envoyer à vos conseillers pédagogiques, à vos conseillers pédagogiques récits, ça peut être aussi à des enseignants ressources, donc pour qu'ils puissent euh, vraiment voir euh, le contenu du cours, puis avoir un aperçu et voir euh, s'ils si, euh, souhaitent aller dans ce sens-là. Donc, euh, voilà. Merci, Thierry. Merci, Steve. Et ouvre ton micro. Il y avait également dans l'assistance Sandra Lane et Martin Tremblay qui étaient les porte-parole du récit Domaine des langues pour le cours d'anglais, mais je ne les vois plus. Fait que je ne sais pas s'ils sont encore présents, s'ils veulent prendre quelques instants pour nous dire quelques mots sur leur offre de service, mais je ne les vois plus. Alors, vous pourrez aller voir sur le site web du Service national de récit Domaine des langues. Alors, pour le cours d'anglais, il y a sûrement des formations qui sont offertes également. La note, je, voulais, je vous en ai parlé tout à l'heure, est très importante. Pour terminer la rencontre, il nous reste trois minutes. On ne sait pas ce qui s'en vient l'an prochain. Ça peut arriver que tout le monde retourne en classe en présence. Ça peut arriver qu'on ait une rentrée hybride où des élèves vont être à distance d'autres vont être en classe. Ça peut arriver peut-être que pour le secondaire, peut-être qu'on va avoir une... Une, un COVID qui nous revient en force à l'automne, qui force d'avoir encore euh, un confinement et qu'on est tout le monde à distance. Mais il faut se préparer à ça. Donc, on va on va offrir une, une réflexion sur comment est-ce qu'on met ça en place, une rentrée à, à dimension variable. Les thèmes qu'on va, qu va aborder, c'est euh, chacun à sa place, même dans une en virtuel à distance. On va se baser sur les neuf principes que Benoît Petit euh, a nommés concernant l'école, la, la, la place de l'apprentissage à distance. Et on va essayer de rendre ça opérationnel dans une organisation scolaire. De façon à ce que quand on est en présence avec des élèves, quand on commence l'année, il faut lier un enseignant à des élèves. Il faut que l'enseignant et l'élève aient un espace de cours, une classe physique. Faut il faut qu'il y ait un horaire dans lequel il va s'y retrouver, faut il faut qu'il y ait du matériel pédagogique. En virtuel, ça va être différent, mais ces grands concepts-là doivent avoir leur place pour sécuriser l'élève. Présentement, il y a, dans une école, il y a des enseignants qui sont sur Teams, d'autres sur Facebook, d'autres sur euh, Google, d'autres sur Moodle. L'élève qui est un peu en difficulté ou en grande difficulté, il y a comme quatre portes d'entrée avec quatre enseignants différents, ce qui vient compliquer la chose. Donc, euh, on va amener des réflexions sur comment est-ce qu'on peut faire une école hybride ou virtuelle. Comment est-ce qu'on fait pour que l'école ait sa, son sens, et sa place, même euh, à distance, et qu'on n'ait pas de l'enseignement soit de, de très grande qualité à, à un endroit et de moins bonne qualité à un autre. Comment est-ce qu'on fait pour retravailler en équipe école? Comment est-ce qu'on fait pour que les services puissent s'offrir à distance? Donc, c'est des pistes de, de discussion qu'on va avoir, euh, auxquelles on va amener des, euh, des éléments de réflexion. Même chose, j'en ai parlé en commençant la rencontre, pour qu'un service d'apprentissage en ligne fonctionne, il y a des services plus près de l'élève, mais il y a des services qui sont essentiels, qu'on peut regrouper en trois grandes catégories, le soutien administratif, le soutien pédagogique et le soutien technique. Et si on oublie un de ces volets-là, ben, c'est notre notre aventure de, de formation à distance va, va, va faire patate. Euh, le soutien pédagogique, oh, c'est plus facile à comprendre. Le, le soutien administratif, il faut prévoir qui va répondre aux questions des gens. Comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place ce que je vous ai présenté tout à l'heure, l'horaire, le lien entre les élèves, comment est-ce qu'on va organiser tout ça. Le soutien technique... Est-ce que c'est juste le service de technologie qui fait ça ou l'enseignant en fait un bout? Est-ce que le secrétariat en fait un bout? C'est des rôles et des tâches qu'il va falloir convenir et euh, sans être capable de les séparer de façon très, très euh, complète, mais être capable de dire, Bien, moi comme enseignant, euh, je vais aider l'élève à se connecter, mais s'il y a euh, euh, une vidéo qui n'apparaît pas à son ordinateur, ça dépasse ma compétence, je vais le référer au service technique de de ma commission scolaire ou de mon centre de service scolaire qui va lui offrir du support. Si l'élève n'est pas capable de se connecter, est-ce que c'est l'enseignant qui va amener les réponses à ça on va l'amener à communiquer avec le secrétariat de l'école où il y a quelqu'un pour qui ça va être la tâche de faire ça. C'est toute cette organisation-là du, du soutien à l'élève, elle va différer d'un établissement à l'autre, mais il est important de la réfléchir pour avoir un, du succès dans, dans cette aventure-là. Présentement, il y a des gens qui vont complètement en synchrone. On voit des enseignants qui s'adressent à 150 élèves en même temps et qui font ça seuls. Est-ce que c'est la meilleure façon de rejoindre les élèves? On pourra se poser la question. Même chose, faire seulement de la synchrone. Donc, envoyer des plans de travail, des plans de travail aux élèves sans jamais avoir de contact avec l'élève. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? On peut se poser la question. Donc, il faudra réfléchir à l'intention pédagogique derrière chacune des situations et euh, voir comment est-ce qu'on peut mettre un modèle qui va répondre à la réalité de chacun des milieux, mais où ça va être une action qui va être concertée et réfléchie, avec des bases théoriques euh, solides. Même chose, on va réfléchir au rôle de l'enseignant. En classe, l'enseignant avait un rôle précis. On ne parlera pas de tâches des enseignants, mais plus dans la façon dont il va, euh, euh, il va enseigner, il va faire apprendre les élèves. En formation à distance, c'est différent. Euh, ça, ça va venir compléter la partie synchrone-asynchrone. Il y a des choses que je peux faire en synchrone qui sont très efficaces. Il y a des choses que je peux faire en asynchrone qui sont très, très plus efficaces qu'en synchrone. Il faudra réfléchir à tout ça. Donc, au cours des prochaines semaines, aller jusqu'au mois d'août, on va travailler avec le, le récit des gestionnaires pour euh, accompagner les gens qui le veulent dans la préparation de la rentrée euh, qui s'en vient. Alors, merci Étienne. Je t'invite à fermer ton micro pour être sûr qu'il n'y ait pas de retour de son ou de coupure. Alors, tout à l'heure, je vous avais fait peur que dans l'assistance, nous avions Sandra et Martin qui étaient les représentants du cours récit d'anglais. Et là, j'ai vu que Martin était de retour. Je ne sais pas si, Martin, tu as des informations à nous transmettre ou, ou encore une invitation à proposer pour participer à des formations que vous offrez. Alors, je t'invite, Martin, si tu es le cas, de, de, de lever la main et je vais te donner la parole. En attendant, moi, j'enchaîne sur le soutien aux collaborateurs et au réseautage. Alors, dès vendredi, à tous les vendredis, il sera possible de communiquer avec l'un de nos membres du Récit de la formation à distance. Donc, la procédure, elle est très simple. On va vous demander d'organiser de, de, une demande de réunion personnalisée à infofad, à commercial Donc, c'est notre adresse générique. Vous allez booker une rencontre de maximum 30 minutes entre 7h et 15h. Et à ce moment-là, vous n'aurez qu'à vous rendre sur la salle whereby.com oblique récifade 3 et nous pourrons répondre à vos questions à ce moment-là. Et advenant le cas que ce soit des questions qui nécessitent plus grand temps que 30 minutes, on pourra se fixer une autre rencontre à un autre moment. Alors, Martin nous dit dans le clavardage que non, il nous demande de vous, euh, pardon, il vous recommande de les suivre sur leur site Récit, Domaine des langues, comme je vous avais fait part un peu plus tôt dans la rencontre. Alors, je répète donc pour la procédure de soutien, une demande de réunion euh, dans l'agenda de notre équipe, info un maximum de 30 minutes, donc si vous avez besoin, à votre avis, de seulement 15 minutes pour répondre à vos questions, choisissez une plage horaire de 15 minutes. Nous, on boucle ça à notre agenda. Et vous choisissez donc entre 7h et 15h une plage horaire qui vous convient. Et à votre heure, à l'heure convenue, ben vous vous présentez directement à la salle Récifad 3 de Notre prochaine rencontre, donc pour ceux et celles qui veulent poursuivre les réflexions autour de l'organisation de l'apprentissage à distance, nous vous donnons rendez-vous le 16 juin prochain de 14h à 15h, donc 15h, peut-être 15h15, dont on voit qu'on dépasse un petit peu, mais on essaie de s'en tenir à une courte présentation d'une heure. Alors, on vous invite à mettre ceci à votre agenda, vous allez recevoir les liens pour la formation via de domaine que les documents d'accompagnement en temps et lieu. Alors, ça complète notre formation, notre rencontre première d'aujourd'hui. Comme je vous le mentionnais d'entrée de jeu tout à l'heure, les questions sont disponibles dans le clavardage, seront reportées dans notre document questions-réponses. Nous allons y apporter euh, avec soin une réponse pour chacune de vos interrogations. Et on vous invite au cours des prochaines minutes à poser de nouveau des questions dans le clavardage ou encore dans le document ou à prendre le micro euh, en main et à nous les poser. Il nous fera plaisir de rester avec vous. Pour ceux et celles qui doivent nous quitter, ben, c'est un grand plaisir. Je remercie les membres de notre équipe, Étienne, Gustavo, Yvon, Stéphanie et Guy, d'avoir collaboré avec nous aujourd'hui. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous invite évidemment à nous suivre sur notre site web recifade.ca et sur les médias sociaux Twitter à Recifade, tout simplement au plaisir. Alors, nous restons en ligne pour répondre à vos questions. Nous avons quelques questions dans le clavardage, de même que dans le document, entre autres, la question de… Dali, tu m'entends? Pierre-Luc. Ah oui, vas-y Stéphanie. Oui, je te laisse la place. Juste une personne demandait s'il était possible de réindiquer le rendez-vous pour la semaine prochaine. Oui, bien sûr, je l'affiche à nouveau. Alors, voici le rendez-vous. Donc, Infofad à prendre rendez-vous par la suite. Et la salle de clavardage, Recifad 3, sur la plateforme whereby.com. Ça ne nécessite aucune connexion, aucune installation particulière, compliquée. Alors, l'enregistrement sera disponible dans quelques jours. Je, peux, je ne peux pas me prononcer sur la date exacte, mais vous aurez les informations sur notre site Récifat. Donc, aujourd'hui, j'ai publié un article qui mentionne justement les coordonnées de la rencontre et il sera ajouté le lien de l'enregistrement à ce moment-là dans cet article. Nous avions une question intéressante de Pierre-Luc dans le clavardage. On nous mentionne ici, pendant la rencontre, j'ai envoyé un courriel à la direction TI de mon organisation. Il me mentionnait que l'on installait qu'un serveur Moodle que seulement si ça rencontrait les orientations de la CS. Nous avons une série orientée fortement vers les produits Microsoft. Personnellement, je crois que Moodle est l'outil par excellence pour la formation à distance pour diverses raisons. Et en quelques mots, comment puis-je séduire les directeurs des TI? Alors j'invite mes collègues à se prononcer à ce sujet-là. C'est une bonne question. Comment convaincre? Normalement, il y a des plans présentement où on peut avoir Moodle qui va évoluer, là. Il n'y a, a rien de sûr, mais qui va peut-être euh, avancer, là. Je vous invite à être euh, au, à l'affût des nouvelles là, dans les prochaines semaines, mois. Peut-être que la chose va se placer tout seul. Peut-être pas non plus, mais il y a des chances que ça arrive. Sinon, ben, Moodle, c'est je vous en ai parlé tout à l'heure de ce que c'était. Et on peut intégrer, les, les outils Microsoft sont faits pour s'intégrer dans Moodle. Donc, vous avez une série de plugins développés par Microsoft qui permet d'intégrer euh, euh, les, les différents outils Microsoft, le, le courriel Teams, euh, comment il s'appelle, OneNote dans Moodle. Donc, c'est déjà fait pour fonctionner ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui va à l'encontre de la philosophie euh, Microsoft de votre euh, commission scolaire. J'allais ajouter que peut-être que des gens parmi vous, parmi les gens qui assistent à la rencontre aujourd'hui, qui auraient des éléments à apporter pour aider Pierre-Luc à convaincre son organisation, n'hésitez pas à nous en faire part. La question se retrouve dans le document question-réponse. Vous êtes invité à y inscrire des éléments. On nous demande également, Étienne, si la prochaine formation sera également axée sur Moodle le 16 juin prochain. On va également parler, là, effectivement, de l'accompagnement plus pédagogique. On en a glissé un mot en fin de rencontre, mais je te laisse poursuivre avec la réponse. La prochaine formation devrait normalement porter plus sur les éléments de réflexion que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on va penser à planifier l'an prochain. Si ce n'est pas cette formation-là, ça sera l'autre, mais comme on est en train de regarder les, les choses, on devrait commencer à réfléchir, comment est-ce qu'on met en place une école dans la situation actuelle. Au pire, cette réflexion-là servira pour dans cinq ans, dans huit ans, quand il y aura une autre pandémie, mais présentement, ce n'est pas fini et mieux vaut euh, bien se préparer si on veut vivre un succès là, et non pas errer dans, dans le, le hasard là, où, comme on fait présentement. bien. On sait que le train file à vive allure. La formation à distance est un sujet chaud actuellement. Il ne faut pas se le cacher. et euh, On, on s'adapte. Hein? Les, les, les nouvelles nous arrivent au compte goutte et tout change du jour au lendemain. Alors, on s'adapte euh, avec ce qui est en cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des gens qui aimeraient prendre la parole? Je vous invite à lever la main. Je vais activer votre micro, votre caméra ou encore poser la question dans le clavardage ou dans le document question-réponse que nous allons nous empresser à la fin de la rencontre d'aujourd'hui d'aller compléter. Alors, nous avons Emmanuel dans le clavardage. Étienne qui pose la question. Vous n'avez pas parlé de l'interactivité entre les élèves. Vous nous en glisser un mot? Peut-être, Yvon, si tu veux collaborer aussi à la rencontre, à la discussion. Oui, alors la question, on dit, vous n'avez pas parlé de l'interactivité entre les élèves. Vous Pouvez-vous nous en glisser un mot? Oui, mon micro est ouvert, je prends juste le temps de réfléchir à, à qu ce qu'on peut dire d'interactivité entre les élèves. Euh, je vais vous parler. Oui, on parle parler du cours d'anglais, mais je vais commencer par vous parler de l'interactivité entre l'enseignant et l'élève. Après ça, on va de l'interactivité entre les élèves et entre eux. Euh, en formation à distance, on a souvent l'impression que c'est très impersonnel, que les élèves sont loin physiquement, mais sont loin aussi euh, émotionnellement. Et ça pour avoir fait de la formation à distance longtemps, puis pour avoir côtoyé des gens qui font de la formation à distance très longtemps, c'est une perception qui est erronée, parce qu'il se crée une relation très, très, très personnelle et très forte avec certains élèves, puis avec beaucoup d'élèves en formation à distance. Ceci étant parce que, quand on envoie un message à l'élève, je vous parle d'un mode asynchrone, là, qui n'est même pas synchrone, ou euh, quand j'envoie un courriel à l'élève, je peux l'envoyer à cinq élèves en même temps, mais je vais le formuler d'une façon à ce que l'élève ait l'impression que le message lui est adressé à lui. Et il va me formuler une réponse personnelle. Et euh, il y a une relation qui, qui, qui se crée avec l'élève, où on va avoir euh, plus d'intimité plus qu'en classe, souvent. Euh, les élèves, quand on est à la distance, puis qu'on est en mode asynchrone, vont être moins timides de poser des questions, parce que souvent, si on est en mode synchrone, c'est comme en classe. Est-ce que je vais avoir l'air fou à poser ma question devant tout le monde, alors qu'en mode asynchrone, j'écris un courriel à mon enseignant, je lui envoie une capture euh, vidéo ou, ou un message audio de, de ma question, puis je peux la poser de, de façon, euh, il y a juste mon enseignant qui va qui va savoir que c'est une notion simple que, que je maîtrise pas, mais je ne m'expose pas aux critiques de tout le monde dans la classe. Ça, dans la formation à distance, c'est un avantage qui est, qui est notable. Si je regarde ce qui se passe en anglais, l'interaction est obligatoire dans le programme. Les élèves doivent interagir ensemble. Eh bien, Moodle n'offre pas de mode d'outils de, de, de visioconférence, mais on peut en connecter plusieurs à l'intérieur de Moodle. La plupart des grandes plateformes offrent euh, des outils de connexion entre Moodle et la plateforme. Donc, VIA qu'on utilise là permet à des élèves de se, de se connecter ensemble, euh, Zoom, euh, Blue button euh, les outils Microsoft et les outils euh, Google le permettent aussi. Et euh, en gérant les, les rendez-vous des élèves, en, je pense en anglais, on, on leur demande de se placer en équipe de quatre, de prendre des rendez-vous, on peut euh, créer euh, de, de l'interaction que les élèves, leur demander d'interagir ensemble. Ça, c'est si on veut être en mode synchrone, en, en visioconférence, où ils doivent parler. L'utilisation des forums est très intéressante aussi. Euh, et certains enseignants utilisent le forum comme euh, source de motivation pour les élèves. Souvent, quand on est en classe, on va arriver dans notre groupe, on va raconter une petite anecdote, parler de notre fin de semaine, parler de quelque chose de nouvelles pour briser la glace, s'informer des élèves, comment ça va. Souvent, en formation à distance, bien souvent. Certains enseignants en formation à distance vont mettre un forum qui est euh, l'accueil de leur cours où ils vont raconter une anecdote, une blague, euh, euh, comment ça a été votre semaine de semaine et où les élèves ont été invités à aller euh, répondre à ces questions-là et interagir avec l'enseignant et avec les élèves. Et de ce que j'ai vu, c'est que cette forme d'interaction-là, si elle est bien euh, animée et reprise par l'enseignant, ça va amener beaucoup de motivation chez les élèves. Il y a des élèves souvent qui sont pas intéressés par le cours de maths, qui vont aller voir c'est quoi la blague que l'enseignant a publiée le, le, le lundi matin, qui vont en profiter pour faire deux trois problèmes alors qu'ils n'en auraient pas fait. Un... Ça a l'air futile comme ça, mais c'est quelque chose qui va venir créer de la motivation, alors qu'il pourrait en avoir moins, qui va réduire la distance quand on est physiquement à distance. Donc, ça, c'est certaines pistes, je ne sais pas si ça répond à votre question, à vrai, pour point comme ça, c'est ce qui me vient en tête. D'autres questions? Oui, alors nous avons M. groslot qui nous mentionne, ces jours-ci, l'air du temps est à l'évaluation, les traces, le portrait de classe, le jugement, etc. Où se trouve la documentation sur les façons de consulter les différents rapports? Les rapports, euh, les rapports pour faire le suivi des élèves, normalement, on a dans notre formation 3, la semaine passée, on a déjà expliqué certains outils de, de, de suivi d'élèves. Donc, si vous allez à la formation 3 sur le site euh, ena.recifab.com, vous allez retrouver les informations sur euh, certains rapports, comment les utiliser, euh, quels plugins ajouter pour avoir un meilleur suivi des élèves? Présentement, dans nos développements techniques, on a ce qu'on appelle le tableau de bord de l'enseignant, qui va avoir sa version élève aussi, qui est un endroit où on, va où on va renseigner, où on va regrouper toutes les informations que Moodle peut fournir sur l'élève. Ça va permettre de savoir, avoir un portrait de son groupe, qui est-ce qui est en retard, qui est-ce qui est à temps, qui est-ce qui est en échec, qui est-ce qui ne l'est pas, ça fait combien de temps qu'un élève ne s'est pas connecté, euh, combien j'ai de courriels en, en, en, en attente de mes élèves, donc, euh, combien de temps l'élève a été branché pour faire son cours? Quelle activité a été consultée? Et dans nos rêves, ça serait même de, de savoir si l'élève a, je lui ai présenté une vidéo qui dure 15 minutes, est-ce qu'il a arrêté à la minute 8 ou s'est rendu à la minute 15? Donc, ça c'est des choses qui sont en développement qui vont apparaître au cours des euh, prochains mois. Alors, du coup, j'en profite pour manifester ceci. Si vous avez envie de visionner le contenu de nos, de nos capsules vidéo, euh, de, de nos formations, voilà je vais le dire, de nos formations précédentes, elles sont disponibles, comme Étienne le mentionnait, sur notre environnement numérique d'apprentissage, de même que sur notre site web récifal.ca Alors, euh, vous allez pouvoir justement euh, être au fait de nos développements techniques, technologiques pour Moodle qui vont aider justement au suivi à l'apprentissage des apprenants. Mes collègues euh, Guy, Stéphanie et Yvon, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans le document questions-réponses qu'on pourrait aborder ici ou on pourra euh, inviter les gens à consulter le document? Je vous le sais, je vous laisse là, je vais voir. Entre-temps, s'il y a des gens présents ici dans le clavardage qui veulent nous indiquer des questions ou encore prendre la parole, vous êtes les bienvenus. Je reviens il sur la question, question qui... Oui? Non, j'allais dire, il reste une question a priori qui concernerait plutôt Étienne, qui dit, si je suis responsable de la FAD à ma commission scolaire, on m'a envoyé des données de connexion pour le téléchargement, mais cela ne fonctionne pas. Comment je fais pour avoir accès au téléchargement? Normalement, on est en train de régler les accès... Euh, ceux qui ont été faits la semaine passée, il m'en restait deux, trois réglés qui avaient déjà des comptes qui étaient en conflit. Ceux qui ont été faits dans, hier, euh, donc on va les mettre actifs là, pour, euh, au courant de la semaine. Donc là, ça devrait être fait demain. Ceux qui m'ont envoyé les, les, leurs informations aujourd'hui, ben, c'est certain que présentement c'est pas fonctionnel. Mais dans les, les prochaines heures, les prochains jours, là, on va s'organiser pour que tout fonctionne. Et vous pouvez m'envoyer un courriel aussi pour euh, me spécifier que ça ne fonctionne pas, mais c'est normal présentement que tous les accès ne fonctionnent pas parce qu'on reçoit l'information, euh, des gens s'ajoutent d'heure en heure. J'en profite pour vous inviter à nous écrire à info à recifad.ca si jamais des problèmes se présentent. Et je vous invite également, si vous avez envie d'assister à la formation que nous donnons demain, c'est évaluer avec Moodle. Donc, ça pourra répondre à certaines de vos questions, justement, plus pédagogiques par rapport à la plateforme Moodle. Ça a lieu à 14 h Demain matin, je vais publier les informations sur le site recifad.ca. D'autres questions des gens qui veulent intervenir? Ça semble complet ainsi. Alors, je vais attendre quelques secondes avant de mettre fin à l'enregistrement, au cas où il y aurait quelqu'un qui voudrait prendre parole. Alors, très bien. Je vous remercie à tous pour votre participation. Je vous invite à consulter le document questions-réponses, à consulter nos différents sites web, donc l'environnement numérique d'apprentissage, de même que .ca, et à vous joindre à nous pour nos prochaines rencontres et formations. Alors, c'était Nathalie Anger, au nom du Service national du récit de la formation à distance, qui vous salue et vous souhaite une belle fin de journée.